Salut les rôlistes, bienvenue à RPG Day 2018, question numéro 24 Quel JDR mérite selon vous plus de reconnaissance Eh bien en français je dirais que c'est Pavillon Noir 2 euh, parce, que, parce que Black Book on a beaucoup chié Qu'il euh, qu faut quand même beaucoup de, de courage et beaucoup d'autodiscipline de, de, Pour être capable de rattraper un aussi gros retard, de rattraper... Euh, de rattraper correctement euh, ce, qui, ce qui a été considéré comme, comme leur plus gros échec, et probablement le seul échec d'ailleurs, mais en tout cas, ça leur a permis de démarrer. Euh, et bien, avec, euh, avec les années d'attente des gens, BlackBook a quand même réussi à reprendre la communication, à le faire sérieusement, à affronter la vague de mécontentement. Euh, légitime, bien sûr, mais il faut quand même l'affronter et pas l'esquiver. Euh, ils ont accepté voilà, de rembourser tous les gens euh, qui avaient besoin d'être remboursés, euh, et, euh, et à l'arrivée, on a quand même un produit qui est très, très, très beau, qui est, qui est un produit fini de qualité. Je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que j'ai vu, vu les bouquins passer. L'œuvre est magnifique et je pense que le contenu est très, très bon. Euh, voilà, il fallait beaucoup de courage pour dire pour « dire, bah non, on ne le sortira pas là, on ne le sortira pas dans un an en fait, on va avoir, je sais pas combien ils ont, 4 ou 5 ans de retard mais, ». Euh, mais ils l'ont fait. Et donc voilà, à l'arrivée, euh, bah, je pense qu'on devrait donner beaucoup de reconnaissance à, à Black Book et aux auteurs de Pavillon Noir, euh, parce que mener un projet comme ça, ça a évidemment été très difficile, mais euh, bah, à l'arrivée, le produit est là, le produit est bon. Euh, et je pense que ça s'est passé sans sans, sans casse, enfin pas sans casse, mais avec le moins de casse possible. Et, euh, et donc voilà, moi je moi je leur donne ma reconnaissance, parce que bah, des situations comme ça, quel que soit le métier qu'on qu qu fait, c'est jamais très facile. Et, euh, et ça s'est plutôt bien mené. Donc euh, donc reconnaissance pour cette année, je dirais, pavillon noir 2. C'était la 24ème question de RPG Day 2018. Je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à demain. Ciao les rollistes.